Bonjour, c'est Pierre Momont. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre avec vous et pour vous à la question « Est-il possible que les cours de l'or soient multipliés par 10 dans les années qui viennent ?» Vous savez certainement, en tout cas on commence à en parler dans un petit peu tous les médias, les cours de l'or ont recommencé à augmenter depuis plusieurs mois. Une augmentation qui est relativement significative, sans pour autant être encore exceptionnelle ni extraordinaire. Donc la première remarque qu'il faut faire pour essayer de répondre à cette question sur la possibilité d'exclusion des cours de l'or dans les années qui viennent, c'est de situer cette évolution des cours de l'or par rapport à la, durée, à la longue durée, et en particulier depuis 1971. En 1971, il s'est passé un événement très important dans l'histoire de la monnaie et dans l'histoire des économies mondiales, c'est la décision du président Richard Nixon de mettre fin à la, converti la convertibilité du dollar en or euh, qui a existé, me semble-t-il, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, euh, depuis les accords qu'on avait appelés Bretton Woods, euh, qui instituait en grosso modo ben, la, la primauté du dollar, le dollar comme unique monnaie euh, internationale, et euh, avec deux pair la possibilité pour tout détenteur de dollars d'obtenir une certaine quantité d'or pour 1 dollar. A l'époque, la parité avait été fixée à 1 dollar, enfin, pardon, une once d'or pour 35 dollars. Au fil de temps, le gouvernement des États-Unis, les gouvernements des États-Unis ont été amenés à faire comme beaucoup de, de pays au monde, à augmenter la création monétaire pour financer, pour financer des, des dépenses qui allaient au-delà de ce qu'il récoltait par, par les impôts, par la fiscalité. Et en particulier, on se rappelle qu'à l'époque, il y avait la guerre du Vietnam, qui a coûté, euh, je n'ai plus en tête le chiffre, mais enfin ce sont des chiffres absolument vertigineux, en, en centaines de milliards de dollars de l'époque. Aujourd'hui, on serait sur des milliers et des milliers de milliards. Et euh, eh bien, cette quantité d'émission de monnaie a fait que naturellement, la valeur du dollar a baissé euh, par rapport à la bien valeur sûr. de l'or puisque les quantités d'or, elles, ne sont pas la possibilité d'augmenter euh, comme ça, par un claquement de doigts les quantités d'or disponibles. Par contre, imprimer du dollar, il n'y avait aucune limite à cela. Alors, bien que l'impression de dollar, à l'époque, euh, n'ait rien à voir en importance avec ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on appelle les quantitative easing, dont je vais vous parler tout à l'heure, euh, à un moment donné, il a fallu euh, admettre que, le, le dollar ne valait plus, euh, n'était plus du tout dans un rapport de 37 dollars pour une once d'or par rapport à l'or, mais dans un rapport beaucoup moins favorable, probablement de plusieurs centaines de dollars pour une once d'or. Alors, il y, y a un chef d'État, qui en l'occurrence était le général de Gaulle, qui très vite a compris ça, comme souvent il avait compris les choses un petit peu avant les autres, et euh, ben, qu'est-ce qu'il a fait Comme à l'époque le, le commerce extérieur des de la France marchait bien, euh, ce commerce extérieur évidemment se, euh, se réglait en dollars, les, les importateurs réglaient les exportateurs en dollars, euh, conséquence du système en Woods. et bien donc la France avait accumulé des, des quantités très importantes de dollars. Et un jour, De Gaulle a dit, bien, euh, il euh, y a la parité, eh bien moi je vais demander aux États-Unis euh, de bien vouloir me donner la quantité d'or qui correspond à la quantité de dollars que j'ai. Et on a vu arriver, euh, dans je ne me rappelle plus quel port américain, probablement New York, euh, euh, des bâtiments de la marine de guerre française, bon, qui venaient là, évidemment, en plein accord avec les autorités américaines, euh, qui amenaient donc, des, des valises ou des caisses de dollars, et qui sont repartis avec des caisses d'or. Alors c'est pour ça qu'on a, a pris des bâtiments de guerre, euh, puisqu'évidemment on n'allait pas laisser n'importe quel navire se promener comme ça, avec des fortunes aussi gigantesques. Sans, prote sans protection. Alors, ça, c'est le côté un peu anecdotique, un peu spectaculaire, mais à partir de là, il a été clair que les Américains ne pourraient plus maintenir la parité du dollar euh, par rapport à l'or, puisque ce que De Gaulle avait eu le culot de fer, d'autres pouvaient très bien le faire de par le monde, et rapidement, les États-Unis auraient perdu tout leur stock d'or, ce qui est absolument inconcevable. Alors, je vais vous montrer un, un premier graphique. Qui est, que j'ai tiré d'un site qui s'appelle France Inflation, c'est un site officiel. Euh, il y a beaucoup d'autres graphiques, vous pourrez utilement vous reporter à, à ce site sur, sur Internet. Et ce premier graphique euh, est, est, est éloquent. Euh, il vous montre, comme vous pouvez le voir, alors là, je me fais en sorte, voilà, je pense que c'est visible. On voit bien que depuis 1792 jusqu'à 1971, euh, date à laquelle. Euh, eh bien, il y a eu la fin de la convertibilité du dollar en or. Euh, le cours de l'or, le cours du dollar par, par rapport à l'or est resté parfaitement stable, et à partir de là, il est monté en flèche. Bon, ensuite, il a connu, dans les années 80, euh, une période où ça a un petit peu détruit, c'est-à-dire où le, le dollar a repris de, de la vigueur par rapport à l'or, Et puis, euh, en gros, depuis 2005, euh, 2004, peut-être 2003, je me rappelle plus exactement la date, mais en gros après la fin de la deuxième, euh, deuxième grande boursier qui a eu après l'explosion le, euh, des de Com, l'explosion de l'internet du, du début des années 2000, manifestement beaucoup de gens ont compris que c'était foutu pour le dollar et ont commencé à acheter de l'or et on voit donc quelle a été la montée en flèche de la valeur de l'or par rapport au dollar, euh, donc je ne vais pas plus loin en ce qui concerne ce graphique, je, je vous le retire des yeux. Euh, quand, ce qui s'avère, c'est qu'aujourd'hui, euh, le aujourd'hui euh, je vous parle, le cours du, du dollar, de l'or et de euh, l'once d'or est à 1412 euh, dollars. Euh, elle était par définition à 35 dollars, je vous l'ai dit, jusqu'en 1971. Euh, autrement dit, euh, la valeur de l'or a été multipliée par 40. Euh, entre aujourd'hui et 1971. Alors, deux remarques. Euh, la première, c'est que quand j'envisage comme sujet de cette vidéo euh, la possibilité qu'il soit vrai que l'or puisse être multiplié par 10 dans les années qui viennent, on voit que la chose est déjà conduite et sur des dimensions encore plus importantes dans le passé. Euh, alors, pour, par, pour parenthèse, ce n'est pas. Moi qui suis à l'origine de cette idée, c'est une idée que j'ai vue développer à droite à gauche par différents spécialistes de l'or, euh, avec des arguments divers, et il m'a paru intéressant de développer une réflexion personnelle là-dessus. La, la deuxième chose que l'on observe à partir de cette euh, dévalorisation extraordinaire du dollar par rapport à l'or, c'est qu'aujourd'hui avec donc euh, le. Le dollar, la valeur du dollar qui a été divisée par 40 depuis 1971, euh, divisée par 40, ça veut dire que la valeur d'un dollar aujourd'hui n'est que de 2,5% de ce qu'elle était en 1971. Euh, donc, elle a perdu 4, le dollar a perdu 97,5% par rapport à l'or depuis 1971. Là-dessus, il ne peut y a plus à avoir que 100% d'accord, car c'est mathématiquement indiscutable. Donc 97,5% 97 de perte par rapport à 1971, euh, on va essayer de comprendre comment cela est possible. Euh, et on va aussi dire que euh, les 2,5% qui restent euh, peuvent encore extraordinairement, extraordinairement baisser. Euh, parce que ce n'est pas parce qu'il ne restait plus que 2,5% par rapport à la valeur il y, a, il y a plus de 40 ans, euh, euh, pas tout à fait 5, 50 ans, euh, que, euh, la, que cette valeur individuelle ne peut pas elle-même baisser de euh, 10, 15, 20, 30, 50, 99%. On voit, voilà. euh, ce qui ferait que le résultat serait euh, une valeur que représenterait par rapport à la valeur de 1971, hein, de, de dollars par rapport à l'or, on serait sur quelques millièmes ou quelques dizaines de millièmes de la, de la valeur de, so, de 1971. Euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que... Le, la valeur du dollar euh, est presque devenue euh, euh, marginale par rapport à ce qu'elle était il y a une quarantaine d'années qui ne peut pas encore baisser énormément Donc avant de, de vous parler des facteurs qui poussent à la hausse de l'or je vais vous signaler un facteur qui est un, un très gros frein à cette hausse euh, et sans lequel on peut imaginer que la hausse serait absolument vertigineuse depuis longtemps ce facteur, c'est un instrument financier qui s'appelle les ETF. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ETF Exchange Trade Fund, peu importe la, la, la traduction anglaise. Euh, c'est un outil, un instrument financier, qui en gros est un contrat que l'on achète sur les marchés financiers, donc l'on achète en bourse, euh, que l'on peut revendre euh, du jour au lendemain, ou 40 fois par jour que ce n'est en vie, euh, qui permet euh, d'obtenir une certaine quantité d'or physique, c'est stipulé sur cet ETF. Alors vous allez me dire ben, pourquoi acheter euh, un ETF plutôt que l'or physique C'est tout simplement parce que c'est une commodité d'usage qui est beaucoup plus grande il euh, n'y ben, a pas besoin de le stocker dans des conditions particulières. Bon, euh, l'ETF c'est des lignes sur, sur, un compte, euh, sur un compte de bourse, euh, donc il, ça, il ne se demande pas de coffre-fort, etc. etc. Et puis, euh, donc ça ne pose pas de problème de transport, ça va de soi, puisque c'est totalement virtuel. Euh, et puis, ça peut être vendu ou racheté autant de fois qu'on veut, euh, dans, dans, le, dans quelque durée de temps que ce soit. Donc, c'est un outil, finalement, euh, c'est un actif boursier, comme un autre. Bien entendu, euh, il est comme un autre, sauf qu'on peut, à tout moment, demander d'obtenir sous forme d'or réel, la valeur stipule au contrat de cet ETF. Donc, j'achète un ETF pour ne euh, euh, 10 000 euros d'or. 10 000 euros, ça fait grosso modo 250 grammes. Euh, 10 000 euros d'or. Euh, si du jour au lendemain, je décide euh, de demander comme euh, livre les 250 grammes d'or, l'ETF, donc le fond, la société, doit me les livrer. Alors, il ah n'y ben, a, a pas de souci. Euh, si, il y a un souci parce que qu'en réalité, pour chaque gramme, chaque once d'or, on, on, pour l'or, on parle on parle d'once. Une once, ça fait 31 grammes et des poussières. Pour chaque once d'or, il y a actuellement sur le marché, on estime environ 500 ETF. Donc, ce veut dire que la quantité d'or disponible en termes d'offres sur le marché est 500, 500 fois plus grande que la réalité. Alors, c'est évident que quand on multiplie l'offre par 500, ça a un impact phénoménal sur les cours et euh, l'arnaque car là on est véritablement sur une manipulation des cours qui est, qui est légale et qui donc a été vraisemblablement euh, faite euh, en toute connaissance de cause et avec beaucoup d'idées derrière la tête de la part des autorités boursières, monétaires tout ce que vous voulez, des banques, des euh, banques centrales euh, euh, la conséquence de ça c'est que la hausse de l'or est contenue euh, de manière terrible et étroitement corsetée, et qu'il faut des événements exceptionnels euh, dans le sens des facteurs qui font monter l'or pour que euh, la puissance de ces facteurs de hausse surmonte l'importance de ce frein qui s'appelle les ETF. Alors quels sont, quels sont les facteurs de hausse de l'or ben, Les facteurs traditionnels, ce sont les achats des banques centrales, puisque, vous savez ou pas, les banques centrales euh, garantissent, les, gar, garantissent les monnaies, garantissent leurs monnaies euh, par euh, notamment euh, des stocks d'or, c'est-à-dire que euh, euh, la détention euh, d'or dans la banque centrale garantit en quelque sorte qu'elle ne fera pas faillite, qu'elles ne feront pas faillite. D'autre euh, part, dans la conjoncture qui est celle que nous connaissons depuis quelques années, euh, avec euh, donc un dollar qui inspire de moins en moins confiance euh, et en même temps une politique euh, qu'on appelle euh, l'extraterritorialité du droit américain attaché au dollar qui permet aux américains euh, de manière euh, aux, américains, aux, aux tribunaux américains, aux juridictions américaines, euh, de manière euh, euh, parfaitement euh, euh, enfin, léonine et abusive, euh, dès lors qu'une entreprise quelle qu'elle soit a en dollars. Euh, de prétendre lui imposer le droit qui s'applique aux entreprises américaines, confère les sanctions euh, contre notamment la BNP parce qu'elle avait commercé, enfin, fait du plus business avec l'Iran, alors que les États-Unis ne veulent, ne veulent, euh, enfin, avaient imposé un embargo sur l'Iran. Donc tout ça, évidemment, est extrêmement embêtant. Donc de grandes puissances comme euh, la Chine, bien sûr, euh, la Russie, euh, l'Inde, euh, et la Turquie euh, qui n'est pas une grande puissance mais qui, qui euh, obéit à la même logique veulent essayer de sortir de la, la dépendance au dollar en, en créant d'autres moyens de paiement et euh, le moyen de paiement en royal c'est l'or ou c'est un système de monnaie adossé à l'or donc c'est certainement c'est en train de se préparer et ça, ça se traduit par des achats considérables euh, d'or de la part de ces banques centrales là euh, à tel point que euh, la quasi-intégralité des euh, quelques, je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près 3000 000 tonnes d'or produites chaque année, euh, sont achetées euh, en partie par la Banque centrale chinoise, par la Banque centrale russe, etc. Voilà donc un facteur de hausse, on va dire traditionnel, mais qui actuellement est exacerbé, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Alors il y a un autre, a un autre facteur qui est souvent cité, est, ce sont les crises politiques les risques, risques d'air, les tensions géopolitiques entre les États. Euh, en réalité, quand on regarde les choses de plus près, ben, au niveau des, des, des courbes, euh, on s'aperçoit que la corrélation entre l'évolution des cours de l'or et ce type d'événement euh, ne fonctionne pas tout le temps. Alors, ben, manifestement, il y a des conditions dans lesquelles ce facteur est vrai, d'autres dans lesquelles il n'est pas vrai. De, de la même façon, il y a un autre, un autre facteur, c'est la croissance de l'économie mondiale. Euh, en gros, l'idée c'est qu'il faut qu'il y ait euh, toujours un, un certain rapport, une certaine relation plus ou moins constante entre euh, la, la valeur des cours d'or de, euh, et puis euh, la valeur de la richesse mondiale. Donc, plus l'économie mondiale croît, eh bien, plus l'or doit croître. Bon, c'est une idée qui n'est pas, pas idiote. Euh, sauf que là aussi, euh, comme euh, dans l'exemple précédent, euh, il y a des périodes sur lesquelles ça ne marche pas trop. Cela dit, il est probable que là aussi, euh, ce n'est qu'une question de conditions diverses d'environnement euh, qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas, mais c'est clairement un facteur qui va dans le sens de la hausse de l'or. On arrive maintenant au, au facteur qui est le facteur principal à notre époque, c'est le, le, le phénomène d'affaiblissement, euh, d'effondrement progressif des grandes monnaies, donc le dollar, l'euro, le yen notamment, euh, la monnaie chinoise également, mais on en parle moins, euh, à cause de politiques monétaires de création de monnaies euh, quasi illimitée, ou en tout cas dont on ne voit pas la fin, puisqu'à chaque fois qu'on nous annonce la fin par exemple, de ces créations qu'on appelle les quantitative easing, euh, c'est le terme anglais, donc ça veut dire création de monnaie finalement pour euh, bien le, le, le de easing pour faciliter le, le, le fonctionnement de l'économie et notamment la, la liquidité des banques. Euh, à chaque fois qu'on nous annonce qu'on qu arrive à la fin. On s'aperçoit quelques mois après que ça ne doit pas... En euh, réalité, bah, on ne peut pas s'en passer et on annonce, on en annonce de nouveau. Donc le Japon est à je, son 14e ou son 15e quantitative easing, qu'il a commencé avant nous. Euh, les États-Unis en sont peut-être, je sais pas, au 5e, un truc comme ça. Euh, nous, en Europe, c'est à, à peu près la même chose. Et ce euh, qu'il faut bien comprendre, c'est que ces créations de monnaie sont des créations de monnaie totalement artificielles, c'est-à-dire ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la croissance de l'économie, la croissance des échanges qui nécessite d'augmenter la masse monétaire euh, de, fa de façon à ce que euh, l'économie soit convenablement irriguée, en quelque sorte, hein, de la même manière que un or, plus un organisme vivant grandit, plus la quantité de sang dont il a besoin augmente. Là, c'est la création de monnaie artificielle euh, qui ne correspond à, aucune, à aucun besoin de l'économie, euh, qui part du principe que plus on va injecter de monnaie dans l'économie, euh, plus ça va L'aider à se développer, et dans le cas qui est le nôtre, le nôtre, nous, Européens, Américains, où en réalité l'économie stagne, quoi qu'on des statistiques de complaisance, eh bien, en mettant toujours plus d'argent, on va arriver à, en quelque sorte, à, à ressusciter ce demi-cadavre qui, qui est devenu l'économie occidentale, et à faire repartir les choses. Donc, une fois, une fois qu'on est bien pénétré de ce phénomène, dont je parle d'ailleurs dans ma vidéo précédente, euh, et qu'on comprend que ce phénomène c'est planche à billets, le quantitative easing c'est le terme technique euh, anglo-saxonisé de quelque, de quelque chose qui est vieux comme le monde et qui s'appelle la planche à billets, même si techniquement le quantitative easing n'est pas une injection directe de monnaie dans le circuit financier, euh, ça revient, euh, le principe est de. de de racheter aux banques tous les actifs dont elles disposent de façon à justifier le fait qu'en contrepartie ces actifs on leur donne de la monnaie donc plus ça va plus les banques sont amenées à fourguer absolument tout dans tout il y a des actifs de valeur et puis il y en d'autres qui ne valent rien donc on voit bien que on est dans un phénomène où d'un côté on a une masse monétaire qui augmente qui augmente et en même temps on a une valeur réelle de l'économie qui diminue évidemment ce hiatus ne peut pas comme ça continuer éternellement alors quand est-ce qu'il va s'arrêter bien Là, c'est la, la grande question euh, que se posent tous les économistes qui sont conscients du truc, qu'ils en parlent euh, parce que ce sont des économistes indépendants ou qu'ils n'en parlent pas parce que ce sont des économistes qui passent à la télé. À la télé, à la télé, à la télé. on ne peut pas dire tout ce qu'on veut si on veut continuer à passer à la télé. Mais la grande question, c'est jusqu'à quand ce truc euh, va-t-il durer Ce qui est sûr, c'est que en attendant que le hiatus se produise, et que ça pète, et je vais vous dire ce qui va se passer quand ça va péter, euh, le, le phénomène d'augmentation de la valeur de l'or par rapport aux monnaies ne, ne va cesser de s'amplifier. Euh, C'est la raison pour laquelle, même si on ne peut pas dire aujourd'hui que dans les années qui viennent, les cours de l'or vont être multipliés par 10, par 4, par 3, par, par 25, euh, ils vont monter. Alors, est-ce est qu'ils vont monter comme ça non-stop Certainement pas, puisque quand on regarde les le graphiques qui montre l'évolution des cours de l'or. Par exemple, je, je vais vous montrer euh, cette évolution comparée des cours de l'or et de l indice, des indices boursiers américains depuis euh, 1970, 1971 si vous voulez. Euh, on voit tout de suite, voilà, on voit tout de suite, est-ce qu'on est qu voit bien le, le machin Ouais, vous le voyez, on voit tout de suite que euh, l'évolution du cours de l'or, même si elle est clairement en tendance haussière, euh, elle est euh, faite de haut et de bas, elle est en dents de elle est, elle est hachée, euh, ça dit, sa tendance est absolument évidente. Donc, il est probable que la, la hausse que l'on connaît euh, ces temps-ci ne sera pas euh, non-stop, euh, qu'il y aura des périodes d'arrêt de, de, de, ou de baisse, mais de, toute une, enfin, la, mais de toute façon, on repartira à la hausse et on est parti pour des hausses fortes. Alors, quand, quand est-ce qu'on va changer de... On va changer de régime dans ce phénomène, Mais on va changer de régime tout simplement quand la masse des gens, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, les ménages ordinaires et la plupart des investisseurs, donc entreprises, auront compris ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que la monnaie dont ils se servent depuis des années est en train de ne plus rien valoir, et peut-être qu'à l'instant même où ils pensent cela, elle ne vaut déjà plus rien. Donc à partir de ce moment-là, que va-t-il se passer Eh bien, tous ces gens-là vont se mettre à acheter de l'or. En fait, je dis tout sur l'or, non, pas du tout. Une partie de ces gens-là va acheter de l'or, parce que on sait bien que, dans la mémoire collective de, de tous nos peuples, l'or est la valeur au fût suprême contre l'écroulement des monnaies et contre, d'ailleurs, l'écroulement des économies qui va avec, qui suit. Alors, même si ne serait-ce que 20% de la population qui aujourd'hui ne tient pas d'or se met à acheter de l'or, on va, on va enfin ça va créer sur les marchés, sur le marché de l'or, un déséquilibre faramineux entre l'offre et la demande. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les, les actifs en or ne représentent que 1 à 2% de la valeur des actifs sur les marchés. Donc, on va prendre un exemple simple, évidemment, les chiffres réels sont beaucoup plus importants que ça. Si les actifs sur le marché, ça représente 100 milliards de dollars, les actifs d'or, eux, ne représentent qu'un milliard de dollars. Bien, imaginez que. Alors, pourquoi c'est comme ça Mais C'est comme ça parce que tout simplement, vous n'avez que 1 à 2 des agents économiques, en gros, qui sont intéressés à détenir ça. Donc, imaginez que on passe de 1 à 2 des agents économiques qui s'intéressent à ça à 20 À ce moment-là, eh la demande d'or, ben, simplement la louche, elle va augmenter, elle va être multipliée par 10 ou par 20, et comme l'offre d'or, elle, elle est toujours la même, alors euh, les, les boîtes qui font des ETF ne feront pas plus d'ETF à ce moment-là, tout simplement parce qu'à ce moment-là, tout le monde comprendra que les ETF, c'est du bidon, les gens voudront de l'or, de l'or, et, et pas du papier. Eh bien, on va se retrouver donc avec euh, des cours qui vont partir en flèche, qui vont partir de, de, de, dans des, des ascensions absolument folles, homme incontrôlable un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de, de mettre fin à ça et euh, à ce moment là les, le facteur 10 de multiplication euh, ou, sur lequel je réfléchis dans cette vidéo euh, risque fort de se trouver confirmé donc à cela il faut ajouter un autre phénomène qui sera connexe à cette prise de conscience je, je, je vous l'ai dit d'ailleurs mais il faut aussi euh, souligner ses conséquences c'est que bien évidemment les le public, les ménages, vont comprendre que les ETF, ce n'est que du papier. Euh, pour ceux qui n'en ont pas, ça n'a plus d'importance, ils vont acheter de l'or. Euh, par contre, ceux qui ont ce, ce canot, ils vont immédiatement demander la conversion de leur papier ETF en or. Euh, ce qui va créer, alors, comme je vous ai dit que le rapport, et je vous ai dit, je me contente de vous donner des informations, euh, euh, elles sont vérifiables. Euh, le, le rapport entre les stocks d'or sous forme, enfin, les volumes d'or sous forme d'ETF et, et, et l'or en circulation, c'est de 1 à 500. Euh, inutile de dire que la capacité des ETF à livrer l'or qui leur sera demandé, ben c'est un centième, euh, moins, parce que d'ailleurs les ETF n'ont qu'une partie de leur circulation, donc c'est peut-être un millième un millième de ce qui va être demandé. Donc ça va contribuer à faire monter les cours, et puis une fois que ça sera livré, que d'autant plus que les les ETF auront vidé, vidé leur coffre pour livrer l'or à leurs clients, eh bien vous aurez tous les donateurs d'ETF qui vont demander de l'or, donc ce qui viendra s'ajouter à la demande d'or des autres, des autres agents économiques. Autrement dit, là on, on va on, on sera là dans un scénario de folie sur l'or. Alors les, ceux qui veulent garder la tête froide par rapport à ce type de, de perspective, euh, vont simplement poser une question, et c'est la question qu'il faut se poser, évidemment, c'est ce scénario, peut-il être évité euh, Alors, ce qu'on peut dire, c'est que depuis qu'on a commencé cette politique de quantitative easing, euh, je ne me rappelle plus exactement la fait enfin, en gros, ça, doit être, ça a dû commencer, enfin, les, les premiers quantitative easing, qu'ils aient dit leur nom ou pas, euh, c'est avec la crise de 2008, euh, où, euh, à ce moment-là, la Banque fédérale américaine, enfin la Banque fédérale, la Banque centrale américaine, qu'on appelle la Fed, euh, la Fed a, a créé, je ne me trompe pas, 20, je crois, 20 000 milliards de dollars à la fois pour les états unis et pour les Européens. Euh, veut dire pourquoi les Européens ben, je, je pense que c'est parce que euh, l'origine de la catastrophe était une catastrophe américaine euh, et probablement qu'à l'époque, euh, là pour des raisons que je n'ai pas causées, la, la Banque Centrale Européenne n'était pas capable elle-même de créer tant de monnaie. Euh, je pense que c'est le statut de à ce moment-là. Enfin, les statuts de toujours. Euh, donc ça n'est arrangé. Mais à l'époque, je pense que ce pas le cas. Euh, donc on a immédiatement créé des milliers de, des milliers de, de dollars euh, de monnaie supplémentaire. Et là, on est entré dans cette, dans cette ère qui consiste à créer de la monnaie à défaut de pouvoir faire, de créer de la richesse. Et on constate d'ailleurs que c'est de là que l'or qui s'était un petit peu calmé de, depuis quelques années, et reparti de plus belle, alors certes dans le mouvement d'Annecy, mais enfin, un mouvement qui, qui est clairement haussier. Euh, donc, la conclusion, c'est si on veut que ça s'arrête, il faut que cette politique s'arrête. Et c'est là que ça se complique, c'est parce que, comme je vous ai indiqué les raisons de cette politique, qui consiste à, dans la croyance presque magique que le fait de fabriquer de la monnaie va permettre de fabriquer de la richesse et de la croissance, et ben, ce à quoi s'accrochent aujourd'hui tous les gouvernements, tous les banques centrales, euh, parce qu'ils n'ont pas d'alternative, tout simplement. C'est ça d'ailleurs qui, qui est extrêmement grave pour, pour nous tous. Euh, parce que ce chemin mène tout simplement à la catastrophe finale. Euh, et c'est donc euh, là que se trouve tout le problème. C'est que, euh, faute de pouvoir arrêter cette, cette politique d'argent gratuit, euh, d'argent émis sans limite, de taux zéro et euh, eh bien euh, la catastrophe que je, que je vous ai dépeinte, le mécanique que je vous ai dépeint, est, in, est inévitable euh, la seule alternative ça serait effectivement d'arrêter mais en arrêtant on va immédiatement entraîner la faillite générale euh, je vous en ai parlé dans une vidéo euh, qui s'appelle euh, en gros, pourquoi il ne faut pas garder tout son, enfant, tout son argent en France dans laquelle je vous explique qu'il faut à tout prix vous diversifier géographiquement non pas qu'il y ait des pays euh, qui, ce, qui soient a priori au de, à l'abri de ce genre de, de, de problème. Mais enfin, plus vous êtes diversifié géographiquement, plus vous avez des chances de, euh, de, de mieux vous en sortir. Euh, donc on se trouve dans une situation qui est une véritable nast, un véritable piège, euh, qui finira très vraisemblablement, à, à échéance de quelques années, par l'effondrement total de la monnaie, ça ai, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et, et du système financier. Et très probablement derrière de l'économie euh, bon c'est pas très optimiste que je vous dis alors je vais quand même finir sur une note optimiste euh, tout n'est pas perdu euh, la première chose à faire pour ceux qui n'ont pas d'or ou qui en ont peu et eh bien c'est de vous dépêcher d'en acheter ou d'en acheter d'autres euh, tant qu'on est dans des cours du style 1400 euros ou même 1500 euh, Peut-être que dans les mois qui viennent, vous aurez l'impression de perdre, parce que peut-être ça baissera. De toute façon, c'est l'or est appelé à monter dans la durée. Voilà, euh, voilà ma conviction. Bon, je ne suis pas seul à, à avoir cette idée-là. Ce n'est pas pour autant que j'ai raison. Euh, depuis les années que je réfléchis à cette, à cette question-là, pour faire mes, pour faire mes, mes articles à, à, mes, à mes différents lecteurs, à mes clients, à tous ceux qui, tous ceux qui me suivent, euh, bien plus je réfléchis, plus je croise le sujet, plus je suis convaincu euh, que euh, la mécanique en cours c'est bien celle-là et que l'issue c'est malheureusement euh, l'explosion finale des monnaies et des économies. Alors, je m'aperçois que je croyais avoir mis en pause pour jeter un coup d'œil sur ma feuille, Malheureusement, évidemment, ce n'est pas le cas, euh, tant pis, euh, ce n'est pas grave. Euh, si je peux couper ce morceau au montage, je le couperai, sinon euh, euh, ça ne donnera que plus de véracité à cette, à cette vidéo. J'espère que vous apprécierez. Euh, donc le sujet, bah, le sujet, vous l'avez compris, c'est l'investissement en or, c'est comment investir en or donc, c'est un sujet que je serai amené à développer dans d'autres vidéos prochainement. Ça me paraît véritablement d'actualité et bientôt urgent. Je le développerai également, que je continuerai à le développer dans les articles que je rédige pour mes, pour mes différents lecteurs. Si vous voulez ne rien manquer de ça, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous également à mes articles. Dans les deux cas, les deux liens se trouvent sous la, sous la vidéo. Et puis, bien évidemment, euh, sans, dramatiser les, sans dramatiser les choses, pour ceux qui, ben, qui ont compris ce que je suis en train de dire, non pas que les autres pas compris, mais qui sont convaincus de ce que je suis en train de dire, faites partager cette vidéo avec, euh, à vos amis, enfin, toutes les personnes que vous souhaitez, que vous, que vous souhaitez euh, donc aider. Voilà, euh, voilà ce, ce que je peux vous souhaiter. Euh, en ce qui me concerne, euh, si vous avez apprécié le travail que, que j'ai fait aujourd'hui, que je fais euh, depuis quelque temps, euh, eh bien, euh, cliquez sur le, pouce, euh, sur le pouce bleu vers, vers, le, vers le haut, euh, et puis ne manquez pas mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.